Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de, des tendances énergétiques pour la semaine <coughs> prochaine, pardon, pour la semaine donc du euh, 15 mars au euh, 21 mars 2021. <coughs> donc il s'agit d'une guidance générale pour vous permettre de comprendre sur quelle énergie on va euh, baigner <coughs> durant la semaine prochaine pour vous aider tout simplement à <coughs> l'adapter à votre propre vie pour vous aider à reprendre votre pouvoir intérieur. Alors, les guidances sont là tout simplement pour révéler des choses à l'intérieur de vous. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia, je suis thérapeute holistique et ma mission c'est de transmettre des messages, mais c'est surtout d'aider les personnes à reprendre les rênes de leur vie dans différents domaines, euh, l'alimentation, l'image du corps, euh, en lien aussi avec le passé, hein, sur les traumatismes du passé. J'ai différents outils pour ça, euh, dont les guidances de cartes. c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus, puis aussi parce que j'adore tirer les cartes, ça me permet de vous canaliser des messages et de vous livrer des messages. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, euh, eh bien, tout simplement, avec les énergies, de pouvoir l'adapter à votre propre vie pour faire des choix conscients, reprendre votre pouvoir intérieur. Les cartes, elles ne sont pas là pour vous prédire l'avenir, ça ne se peut pas. Euh, l'avenir, c'est vous qui le créez, donc les cartes, elles sont juste là pour révéler parfois des choses qui se cachent en vous, que vous n'osez pas prendre conscience parce qu'il y a une carapace autour de vous. Euh, D'où l'importance des cartes parfois pour bah, un peu nous mettre devant le fait accompli, nous dire « Ah oui, c'est vrai, effectivement, il y a bien ça à l'intérieur de moi, bah maintenant je vais sortir ma zone de confort et je vais reprendre les rênes. » Voilà, pour les personnes qui sont intéressées pour, par les autres thématiques que je peux aborder, j'ai plusieurs playlists sur les TCA, sur l'image du corps, donc je vous invite à aller les regarder sur la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir la notification. Euh, dès qu'il y aura une prochaine vidéo euh, qui sort en général toutes les semaines je sors les vidéos euh, sur les... des guidances et ça m'arrive aussi euh, euh, de sortir des vidéos sur euh, des livres que j'ai euh, pu lire sur différentes euh, thématiques aussi toujours pareil dans hein, cet esprit de vous aider à, à, à vous ouvrir un peu plus et créer votre propre, euh, votre propre cadre de référence en vous donnant euh, plein de choses différentes euh, et il y aura aussi tous les mois euh, des vlogs où je vous parle justement de, euh, bah, de, de choses que j'ai pu comprendre ou vous livrez des outils pour vous aider encore une fois dans ce cheminement de développement personnel. Maintenant que les présentations sont faites, si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sachez que vous pouvez m'en faire la demande, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour commander votre guidance personnalisée. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben, Je crois que c'est tout, du coup on va démarrer euh, Si jamais vous avez des questions euh, Pour me partager aussi ce que ce tirage aura réveillé en vous Vous avez euh, les commentaires, ils sont importants pour moi Parce qu'ils m'aident à euh, peaufiner mes interprétations Et ça me permet aussi bah, de savoir si euh, ce que je vous apporte Ça vous aide ou pas, c'est quand même le principal euh, Voilà, alors on va commencer Donc je fais de la place Hop alors, euh, s'il vous plaît, Maggie, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine Donc, j'ai dit, c'était la semaine du 15 au 21 mars. Ok. Alors, quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine prochaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo Ok. Ok. Alors, celle-ci, c'est la dernière. Oh, celle-ci, c'est la deuxième et la première. Okay. Alors, on a le 7 de pentacle en dos de deck. Euh, c'est une carte qui est ressortie sur le tirage de la nouvelle lune en poisson. Euh, donc, une idée euh, d'agir, de, d'entreprendre, euh, de faire des choses dans la matière. Euh, donc, bah voilà, c'est normal. Hein, la nouvelle lune, c'est euh, samedi. Euh, C'était le 13. Euh, voilà, c'est normal qu'on soit encore porté par ces énergies-là. Donc, on va voir le tirage. On a quand même un arcane majeur avec la justice. Euh... Alors là, je, je me rends compte que dans le tirage de la nouvelle lune, il y avait la carte de la loi, où j'ai eu un message par rapport au contrat d'âme. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur la guidance de la nouvelle lune en, en poisson si ce pas déjà fait. Euh, donc, il y a une idée, encore une fois, de rééquilibre, de justice. Bon, C'est un peu les énergies du moment en même temps. Hein, mais euh, euh, voilà, il y a quand même, du coup, euh, aussi un 3 d'épée. Donc, avec euh, une idée de, de quand même de, de, et de, de vérité, de raisonnement, de, de choses qui, qui ressortent, euh, de, de vérité, quoi, tout simplement. OK, alors, on va, du coup, poursuivre le tirage. Donc, sur le 6 de Pentatech, Bon, bah, tant pis, alors j'ai tant pis parce que j'ai quatre cartes qui sont sorties quand même, euh, mais elles sont, elles sont quand même assez sympatoches, donc je vais vous les laisser. Euh, alors, tranquillité, santé, maison, chance euh, sur euh, la carte du 6 de Pentacle. Donc euh, voilà, ça fait deux semaines quand même qu'il y a des énergies qui sont plutôt cool. Euh, des choses qui se régulent forcément, alors ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, hein, toujours pareil, c'est une guidance générale, mais c'est juste que les énergies du moment, euh, on va vers un renouveau en ce moment, il y a de belles choses qui se sont passées, euh, au niveau plutôt énergétique, spirituel, et, et les choses sont en train de se rééquilibrer tout en douceur, et on va vers plus de tranquillité, vers une meilleure santé, vers euh, cette idée de maison, de foyer... Euh, et c'est chanceux, c est, c est, c est, on a de la chance, donc euh, voilà, pour moi c'est quand même de, de belles énergies. Alors du coup sur euh, le trou d'épée, la, la carte de la projection qui ressort beaucoup en ce moment, et sur la justice... la justice et eh bien j'ai la carte de la victoire et eh ben c'est plutôt cool j'ai envie de vous dire et en dos de deck j'ai la carte du cadeau alors comment vous dire que du coup bah, cette, la semaine prochaine euh, alors peut-être que certains et certaines vont recevoir des cadeaux physiques réels mais dans tous les cas ce qui va se passer pour vous on vous dit que c'est un véritable cadeau euh, c'est euh, la victoire il ya la chance la tranquillité euh, comment vous dire que là même s'il va se passer peut-être des choses voilà, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounos, il peut se passer des choses difficiles, mais vous pouvez être sûr et certain et certain que ce qui va se passer, c'est un cadeau pour vous. C'est la justice divine qui s'en charge, il va se rééquilibrer des choses et même s'il si, y a des fois, ça peut être difficile à traverser, c'est pour du mieux, c'est pour votre foyer, c'est pour votre santé, c'est pour une meilleure tranquillité, c'est la, la victoire je ne peux pas dire que quelque chose de plus par rapport aux cartes, euh, voilà, qui sont juste positifs, hein. voilà, je ne je vais pas tergiverser 107 ans sur la carte de la victoire, enfin, ça, il n'y a, a pas 36 000 choses de plus à dire que c'est la victoire. Euh, alors, du coup, sur 6 euh, de contact, tranquillité, santé, maison et chance... J'ai le valet de bâton sur 3 d'épée et projection. J'ai la carte de l'amoureux. <rire> Tiens donc. Euh, voilà. <rire> Encore une fois, je, je, je, je parle de ça par rapport au, au tirage précédent que j'ai fait sur la nouvelle lune. Euh, et la justice et la victoire. Encore un arcane majeur. Oh putain, trop fort! J'ai vu que le haut de la carte et c'est quand j'ai posé que j'ai vu, c'était encore une fois la justice. Bon, là, comment vous dire que euh, cette, euh, cette dernière colonne, voilà, on parle de justice, de victoire, de justice. Comment vous martelez les choses que euh, ce qui est en train de se passer, peu importe comment ça se passe pour vous, dans la matière, dans votre propre vie, c'est la justice, c'est la vérité qui triomphe, c'est l'équilibre et c'est une victoire. Et les énergies d'un point de vue plus mondial, planétaire, tout ce qui va se passer... La semaine prochaine, au niveau de la justice, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Et on vous parle quand même de victoire. Donc, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Et du coup, en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Donc, une communication sincère, une déclaration d'amour. Donc, encore une fois, quelque chose de plutôt cool aussi. Alors, est-ce que le Dixit veut nous apporter une précision supplémentaire par rapport à ce tirage et la semaine prochaine Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Euh, oui, c'est celle-ci. Ok. <rire> bon, euh, je suis pas du tout une spécialiste des flammes jumelles, d'accord. Euh, ceci dit, j'ai la carte de la projection qui est souvent assimilée. Euh, je sais que l'Oracle, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ses interprétations et ses guidances. Euh, elle m'a beaucoup aidée à faire mes propres interprétations, d'ailleurs. Et elle assimile souvent la carte de la projection à la carte euh, aussi des flammes jumelles, euh, puisqu'il y a cette euh, relation en miroir comme les flammes jumelles. Euh, et en plus, on a ici la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, c'est un arcade majeur qui parle aussi de choix, hein, de choix à faire. Mais on est quand même sur une carte de l'amoureux et donc euh, au niveau des sentiments, faire un choix au niveau de ses sentiments. Et moi, cette carte perso. Euh, on a encore cette idée de miroir, donc de projection. C'est la même carte que la projection, hein, franchement. Euh, C'est euh, voilà, cette projection. Donc, ce miroir qui semble cassé, donc là, avec cette personne qui ferme les yeux, qui n'ose pas voir ses parts d'ombre. Euh, donc là, ce miroir qui semble cassé, qui semble fêlé, qui a des, des traumatismes dans son passé, qui est peut-être, qui a l'air fébrile. Eh bien, on lui demande de se regarder dans le miroir pour voir sa vraie beauté, sa vraie euh, en fait, le miroir et le, le vase, il va très bien. Et là, on nous invite aussi à voir dans le miroir notre propre beauté intérieure. On a cette flamme encore ici. On a la salamandre qui représente le feu. Euh, voilà. Pour moi, elle fait aussi penser... On a ces deux ans qui euh, se tournicotent là, comme les essences euh, dans une flamme jumelle... Euh, parce que moi, j'avais vu dans une régression karmique, voilà, des espèces de, d'essences qui tournaient, qui faisaient comme des hélices d'un ADN. Euh, voilà, on a ces aisances qui... Bon, bref, je ne vais pas tergiverser encore non plus. En ces temps, on a encore une fois, je trouve, cette carte qui ressemble aux flammes jumelles. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas une, une spécialiste du parcours des flammes jumelles. Néanmoins, en lien avec mon tirage que j'ai fait sur la nouvelle lune en poisson, encore une fois, je vous invite à le regarder, où j'ai reçu un message... Parce que vu comment ça m'a fatiguée, <rire> j'ai reçu un message et c'était en lien avec des contraintes d'âme. Là, on reparle encore une fois de relation en miroir, de voir sa propre beauté intérieure, sa propre flamme intérieure. Mais ça peut parler aux flammes jumelles. Je pense qu'il y a des énergies au niveau, donc encore une fois, des flammes jumelles, des contraintes d'âme qui sont en train d'être rééquilibrées. Il y a des choix qui vont être pris. Il y a quand même des choses là, on est quand même un peu dans l'action quoi. Voilà. Et en dos de deck, j'ai cette jolie sirène. Moi, je trouve que cette carte est quand même plutôt positive. Donc, euh, voilà, Je ne sais pas ce qu'elle peut vous évoquer, vous. Moi, elle m'évoque juste euh, voilà, la, la paix, le, le, le monde fantastique. Ça peut être notre jardin et notre temple intérieur aussi. Euh, alors, <coughs> au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la semaine prochaine Qu'est-ce qui se libère ou vers quelle, Sur quelle énergie on est euh, bercé Est-ce qu'il y a une autre carte ou pas ben... Non. Alors alors en dos de deck j'ai la carte de la médiumnité Je rigole aussi parce que dans le tirage de Nouvelle Lune J'en parlais encore une fois Qu'il y a des gens qui se reconnectent à ces capacités là Donc ça va continuer la semaine prochaine Et alors la carte qui est euh, sortie c'est les angoisses Alors soit il y a encore des angoisses euh, Par rapport à tout ce qui va se passer la semaine prochaine Parce que peut-être effectivement qu'il y aura des décisions de justice Que ça peut, on est en attente de décisions de justice Peut-être qu'il y a des angoisses Pourtant, on parle de victoire. Ou alors, pour d'autres personnes, tout simplement, eh bien, euh, la semaine prochaine, euh, va être on va être libéré de nos angoisses. Alors, pour certains et certaines, il y aura des voyages. Alors là, je m'auto-parle, puisque je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, peut-être que durant ce voyage, tout simplement... Eh bien, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, toutes vos doutes vont euh, être libérées. Elles vont s'envoler. Donc, euh, j'espère que c'est cette solution-là pour moi. Ce serait plutôt cool. Et euh, on va finir par euh, le message de l'âme. Alors, quel est le message euh, de l'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine Et le conseil qu'on peut leur apporter pour traverser... Hop la semaine prochaine. Alors, il me semblait qu'il y en a une qui s'était retournée, mais elle a, ouais, elle a dû se re-retourner. Alors, je vais prendre celle qui a sauté. Alors, celle qui a sauté, c'est euh, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prenez le temps de euh, lister toutes ces choses qui vous préoccupent, qui génèrent des angoisses. Euh, attribuez-leur une note de priorité libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre ok, ça c'est le conseil pour la semaine prochaine donc peut-être justement par rapport à ces angoisses et en dos de deck, j'ai faire en conscience, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout du pourquoi est-ce que vous faites les choses une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action Ok, alors, on va euh, analyser ce tirage-là, donc, en, en colonne. Alors, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est donc dans cette idée de partager, d'équiter et de réfléchir à qu'est-ce que je vais donner à l'autre, qu'est-ce que je décide de ne pas donner aussi. Donc, on est, encore une fois, dans une notion d'équilibre à trouver, de faire peut-être des choix. En tout cas, la semaine prochaine il y aura des choix à faire par rapport à cette notion de don, de recevoir, de partage avec les autres. Euh, et j'ai quand même donc comme je vous disais, de super cartes qui sont sorties, tranquillité, santé, maison, chance. Bon Voilà, peut-être que euh, cette idée d'équilibre euh, entre le donner et le recevoir, effectivement, c'est ce qui va vous apporter la tranquillité, une meilleure santé, peut-être que ça va se jouer au sein d'une maison, d'un foyer. Donc, on voit que c'est quand même sur euh, différentes thématiques. Hein. Là, c'est plutôt au niveau spirituel. Là, c'est peut-être au niveau matériel concret dans votre famille. Là, c'est par rapport à votre santé. Ça peut être votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle, euh, mentale. Donc, en tout cas, sur différentes thématiques. En plus, on parle de chance. Donc, c'est quand même euh, quelque chose qui va réussir, qui va être quelque chose c'est quelque chose d'heureux, ce qui va se passer. Il y a encore une fois cette notion de justice, d'équilibre des choses qui va se faire à différents niveaux, donc tout au long de la semaine. On a ici ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est euh, avoir euh, du caractère, c'est euh, être connecté à son enfant intérieur, à sa flamme intérieure. Hein, petit euh, aparté pour les flammes jumelles qui nous écoutent. Euh, c'est être authentique, c'est donner une chance aussi parfois à une passion éphémère. Mais on est dans cet esprit voilà, d'écouter son enfant intérieur, d'y aller. Donc en lien aussi avec cette nouvelle lune en poisson euh, qui, qui continue encore en début de, de semaine prochaine, euh, c'est vraiment d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ses propres émotions et juste d'être dans l'authenticité. Euh, voilà, je, je veux te donner, je ne veux pas te donner, je suis juste authentique, authentique avec toi et surtout authentique avec moi-même Donc c'est peut-être ça qu'on va réussir à faire, euh, d'être de plus en plus authentique avec soi-même Non pas pour biaiser les autres ou pour être méchant parce que je ne veux pas te donner Non, il n'y a pas de notion de méchanceté, la méchanceté n'existe pas, on fait toujours les choses par rapport à soi à la base Sauf que là on nous demande peut-être d'être authentique par rapport à soi-même, c'est-à-dire de l'assumer De se regarder dans le miroir et d'assumer nos propres choix euh, de, de se dire, de se prioriser c'est aussi de se mettre en priorité Peut-être qu'on nous demande là encore une fois d'être authentique avec soi pour se mettre en priorité Si on veut être dans tout ça et si après on veut pouvoir donner ce qu'on a en plus aux autres Choisir de prioriser à qui on donne parce qu'encore une fois vous ne pouvez pas donner aux autres si vous n'êtes pas capable de vous donner à vous-même voilà, vous réécouterez la vidéo parce que je ne suis plus capable de vous redire ce que je vous ai dit. Mais je, je, je peux juste vous dire que c'était important ce que je viens de vous dire. Euh, alors, sur le 3 dp le 3DP, c'est... Euh, alors, les blessures du passé, il y a une notion de triangulaire, euh, d'énergie tierce, et c'est quand même sur la colonne de la projection et de l'amoureux. Donc, encore une fois, je, je, je remets une petite couche sur les flammes jumelles. Donc, euh, peut-être qu'il y a euh, ces blessures du passé, euh, peut-être qu'il y a encore des, des énergies de trahison, de souffrance, mais euh, encore une fois, pour moi, il y a cette notion de justice et de victoire juste derrière. Je ne vais pas analyser cette colonne, hein, vous l'aurez compris. Euh, peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer justement par rapport à des trahisons ou des blessures du passé, parce que vous allez réussir à vous projeter, déjà vous projeter dans l'avenir, mais aussi vous projeter par rapport à vous-même, vous regarder dans le miroir, vous mettre en priorité, hein, arrêter de toujours être dans des énergies de, de, de culpabilisation, de, de souffrance, de, de colère, etc. Euh, Peut-être que là, vous allez justement réussir à voir les choses en face, à faire des choix éclairés, des choix, le choix de l'amour, hein, le choix de l'amour de soi-même. Encore une fois, ce... Choisir soi, peut-être que l'amoureux c'est ça, hein, choisir l'amour de soi-même, de son enfant intérieur, de qui on est. Euh, et pour d'autres, eh ce 3 d'épée peut simplement symboliser bah, la peur d'être trompé. Et encore une fois, on vous invite à vous regarder dans le miroir pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cette peur d'être trompé. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être trompé Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie euh, Et encore une fois, ici, faire des choix et faire des, les, les choix du cœur, les choix de l'amour. Euh, et pour d'autres, ça va symboliser donc cette idée de triangulaire, d'énergie tierce. Donc pour, pour moi ici, c'est plus là pour les flammes jumelles qui euh, savent qu'elles sont dans ce parcours. Elles se reconnaîtront peut-être ici. Il y a des choses qui vont... Euh, alors soit c'est vous qui êtes dans une triangulaire, une triangulaire où il y a des énergies tierces ou soit c'est l'autre, mais dans tous les cas, à mon avis, par rapport à ça, et surtout vu comment ça se termine sur cette carte de l'amoureux, euh, et bien pour certains d'entre vous, parce qu'encore une fois c'est une guidance générale, peut-être qu'il va y avoir un choix qui va être fait, peut-être que enfin la personne qui est dans une triangulaire, une triangulaire où il y a des énergies tierces va faire le choix de l'amour, le choix de, de soi-même, de se libérer de tout ça, pas forcément tout de suite pour retrouver sa flamme. Mais encore une fois, se prioriser, se mettre en priorité pour se donner de l'amour à soi-même et pour ensuite pouvoir le déverser et le donner aux autres, comme tel un cadeau, encore une fois. Pour moi, peut-être que voilà, encore, il y, y a des personnes qui vont peut-être réussir à faire un choix, le choix de l'amour plutôt que le choix de la raison euh, et mettre fin à des triangulaires, à des énergies tierces parce qu'elles vont enfin prioriser l'amour et pour finir, tout s'équilibre. La justice, euh, la justice réelle physique dans la matière, la justice divine s'en mêle et on est sur des énergies de... Victoire. Voilà, je ne vais pas en ajouter plus parce que je commence à avoir mal à la tête. Donc, ça veut dire qu'il est temps que je m'arrête. Euh, J'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, N'hésitez pas encore une fois à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous aide. Je vous souhaite du coup une très très belle semaine et je vous dis donc à très bientôt pour euh, de prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt.